C'est euh, me souviens de ça. De, tiens, et d'avoir passé 15 jours à écouter le disque en fait dans ma, dans, dans ma tente de camping avec un espèce de laser disque. Cool, Was my bed last night. My Samedi, jour 2, deux, deuxième soir, ça commence à rentrer, les concerts ont commencé il n'y a pas longtemps, le soleil décline, la chaleur se fait moins intense. Et les gens commencent à être contents qu'il fasse un peu moins chaud. Bonsoir. Comment ça se passe Regis pour ça vous Super. On hein. arrive. Super. Vous, arrive, arrive. hein. vous arrivez premier jour. Ouais, vous genre, arrivez d'où Bah ouais, bon Bordeaux. D'accord, les Bordelais ah, en très place. Très hein. très Et très bon bien. festival jour non. comment ça se passe j'aime pas le reggae moi ah, alors je suis là bon pour courage faire chier, bon. donc voilà un petit peu la queue pour rentrer en ce deuxième jour samedi et là c'est la sortie donc on sort de la zone concert pour entrer à l'intérieur de la zone chill. Chill où vous pouvez voir au fond la tente de l'entrée à l'intérieur du camping. Et là maintenant on va aller voir un petit peu tout le monde pour savoir ce qu'ils en pensent de ce deuxième jour. Et comment ça se passe. Ici au Regosenska. Bonsoir pour Radio Bastide, qu'est-ce que vous avez à dire Radio Bastide euh, Radio Bastide à Sainte-Foy la Grande. Ah ouais sainte foy la Grande, pardon. Comment ça se passe le festival ouais, pour vous On vient d'arriver. on démarre. Ah on vous a... allez voir qui C'est son oh. dernier.. Euh, euh, <rire> comment ça s'appelle J'allais dire petit. <rire> euh, petite portion, non, <rire> demi-portion Demi-portion, <rire> d'accord. Vous attendez le hip-hop. Ouais. ouais, voilà, c'est ça. Année, et, euh, bien sûr. sûr. Voilà, ça, plutôt ça, ouais. Génial, et bien bon festival Merci beaucoup. Et big up sur la chaîne YouTube Kika Bonsoir On, on, est... Est... on est... va voir qui On est plus est... Vous allez voir qui on est... Allez au bon festival Et donc on marche Comme vous le voyez là, les tapis pour les caddies, les fauteuils roulants et tous ces gens tous ces jeunes gens qui rentrent de course. Bonsoir Bonsoir Bonsoir, Bonsoir. Le point haut, qu'on a l'habitude de passer maintenant. Aux heures les plus chaudes, il est complet. Le soir, c'est un peu plus dégagé. Voilà. Ça, bon festival ça, Eh oui, l'eau, au moins, ça fait pas rouiller. Et on se dirige vers la sortie les parkings, les voitures, et tout le monde qui arrive. Jour deux. Le point haut est toujours plein. Au moins, ici, à côté du point info, il y a du succès. Et on a les chariots. voilà, pour recharger. Faire le plein. Dans la zone Donc là, on arrive à l'entrée du festival PC Sécurité, la sortie, bien sûr, et la Sécurité. Voilà, donc on sort par là et on ne rentre pas par là, on sort par là. Voilà. Et on dit bonjour aux bénévoles de la Sécurité, deuxième jour de Reggae Senska. Ça se passe bien les filles Très bien. Le sentiment en général la sécurité, pas de problème. Aucun souci. De l'amour, de l'amour, de l'amour. Merci Sylvie. Le soleil décline. Le soleil décline et voilà un gros plan sur le parking immense. Vous pouvez imaginer, on attendait 17 000 personnes par jour et certains chill entre les voitures. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bon festival. Euh, certaines voitures sont taguées, hein, comme vous pouvez le voir, il y en a qui s'amusent C'est sale et heureusement qu'il ne pleut pas parce que sinon on serait dans une gadoue Je vous imagine pas comme... comment Alors on cherche Titine parce que normalement Titine était là Mais Titine a disparu Et ouais, ouais, Titine est là ah. euh, Bonjour Titine Samedi soir, soleil est couchant On va arriver devant l'entrée du camping Là, il y a un petit peu moins de monde, on va pouvoir vous montrer comment ça se passe. Donc, une file pour les filles, une file pour les garçons. Voilà, ça, c'est la politique à Verteuil. C'est plus rapide et c'est plus sécurisé. Alors, on va poser la question aux filles. Dans la queue des filles... Bonsoir les filles Dans la queue des filles, on mais est oui. en pleine explication. Oui, mais donc, va bien, va bien. on explique qu'il y a une femme si pour contrôler les femmes. <rires> et donc, c'est la queue... Il y a un garçon qui s'est incrusté. On verra bien s'il passe. Je pense que je vais passer juste. Ou pas, ou pas. Voilà. On vous dira ça tout à l'heure. Ça passe, ça passe Alors, comme vous pouvez le voir, nous sommes entrés dans le camping. Bonsoir! Ouais. Allez, on va venir vous voir. C'est Radio Bastide qui rend visite à. Ouais. Quelle région? saint Ah, des bords ah, bah, Vous êtes à côté! Retenez l'Audi! Bah, pas trop dépaysé alors! Ouais, vous génial. restez là jusqu'à lundi? Ouais, Allez, bon festival à tous alors! Votre possible. ressenti c'est quoi? Ouais, Yeah. Génial, parfait, merci beaucoup On continue Bonsoir à la sécurité hein, Comme vous pouvez le voir, la sécurité est présente Sur l'espace camping Il y a de l'ambiance Big up, Big up Donc c'est l'heure de l'apéro Et donc on va aller jusqu'au camp parce que le camping est immense. Merci au Regusenska pour la logistique de cette année parce que c'est vraiment très très bien fait. Toujours le soleil qui décline en ligne de mire et les tentes partout. Tout le monde se prépare pour les concerts qui arrivent. En cours, les Dirty South Crew et prochainement, comme vous avez pu entendre précédemment, demi-portion qui est très très attendue. On va aller se diriger maintenant vers un groupe de l'extrême gauche. Vous voyez le drapeau breton juste là-bas. On va aller. Bonsoir les garçons Bonsoir. Bonsoir jeune fille Je vous avais pas vu Alors pour Radio Bastide, votre sensation en ce jour 2 de festival Reggae -Senska. Magnifique Magnifique, c'est votre mot et vous Très qui est-ce que vous allez avoir un top. ce soir? Ce soir un top. Hier. Un top. Ce demi, un top. demi portion? Demi oh. portion. Demi très attendu demi portion. Chineau. Eh oui. Chineau. Chinese man. Ah, très bien. Bon ben bah, écoutez à plus tard alors. Ah, bon rien. festival bonne soirée. Ah, alors là donc ah. on traverse et on a des petits jeunes qui cherchent des stages en radio Kenavo la Bretagne ouais On passe chez les voisins et on demande aux voisins quelle est votre sensation en ce jour 2 de festival Rigesenska ici à Verteil Elle est mieux qu'hier hein, déjà. <rire> si je peux pousser mon coup de gueule. Vas-y, je t'en prie. C'est sur la chaîne YouTube Le monde de Kika. On oui. Et qu'est-ce que vous avez à dire alors Franchement, hier, j'avoue, on a galéré à la gare, des histoires de navettes. D'accord. Si on veut savoir que les trains sont là jusqu'à 21h-22h, ce serait bien de... Mettre des navettes supplémentaires. D'accord. Au niveau du tri sélectif, au niveau de ceux qui ramassent les mégots par terre, vous en pensez quoi C'est bien le tri sélectif, Et est-ce que vous utilisez les cendriers qui sont mis à disposition au point info On ne les a pas vu mais on en a déjà. D'accord, génial, c'est parfait, vous êtes éco-citoyens. Merci beaucoup et bon festival. Il est super Vous attendez qui ce soir Ce soir, on va voir un peu le stand Ouais, carrément. Ça vous a plu On est arrivé pour Soja à Melomoud. oui, les meilleurs. Eh bien écoutez, c'est génial. Merci beaucoup Big up Et voilà, donc, on arrive au clan. On arrive au clan de tout le monde. Voilà, on arrive à la maison. Et donc, on arrive à la maison. Alors, attends. Ah, attention, il y a des trucs qui sur le Régesenska comme si c'était une nouvelle. Et donc voilà la maison, nous sommes arrivés et le drapeau breton, il est là. En direct de l'espace Chill Out, VIP press du Régesenska, ce soir, on découvre... Touré Kunda présenté par Soulbeat Records, clin d'œil à Fred Lachaise. Et on a le CD à vous faire découvrir. à la rentrée dans l'émission qui sur Radio Bastille, Touré Kunda au Regesenska avec Soulbeat Records. On bosse, on bosse à l'espace presse, voilà. on bosse, on bosse, jour 2, Regesenska avec l'équipe de La Grosse Radio. Ça va. Comme la France qui parie, on cherche plus à comprendre Comment elle est, mais je parle sur demi portion. Industrie clash là je crois y a un grand niveau de pas mal Je m'adapte, on pleure Yes, on a oublié Un sillon de platine approche, viens avec 6 six ans Je te connais pas et je t'aimerais comme un ami d'enfance On dit que la colère frappe, que la tabasse Je l'ai si de 7 j'ai pris mon parnasse Un qu'on on m'a dit oui t'es trop timide J'aime les polites, la même ancienne chute à La même équipe, rien n'a changé Ouais ouais Donne-moi des mots, une poignée pour être un ouais, magicien Un joli tour ça se travaille donc faut qu'on agisse bien D'accord donc, donc on faut qu'on bien. bien Pour c'est toujours mieux quand on se réveille à deux Tu marches bien donc c'est cool quand tu en donnes un peu C'est cool quand tu en donnes un peu Une poignée de punchline 2 yeah. oh, oh. Une, Une poignée de punchline 2 Je vais voir tout le monde, tout le monde faire ceci Une poignée de punchline 2 Waouh Merci, merci, merci, merci beaucoup le réveil On va essayer de faire chanter. On va essayer de faire chanter tous. Tous les jours bon. quoi. Yeah. Histoire de leur passer le salon. Pour ah, Pour tout le monde. Ça va être si simple que ça. Ensemble. Salam. Salam. P salam Salam, chante avec nous. Salam Salam, répète après nous. Salam Salam, allez chante avec moi. Salam Salam, répète après nous. Salam Salam, allez chante avec nous. Salam Salam, répète après moi. Salam Salam, pour ceux qui vivent en guerre. Salam Salam, pour ceux qui rêvent de paix. Salam Salam, allez chante avec nous. Salam Salam, répète après nous. Ça va, vous faites bien vos refrain yeah. Allez chante avec nous ouais. Salam, salam Répète ouais. après nous ouais. salam, salam. salam, salam Allez chante avec nous Salam, salam ouais. On répète après nous On part très loin, un Europe 3, tu sais que je t'aime bien On a la bague, le témoin, la famille a fait le plein Doucement, te presse pas, tout en est que le destin L'odeur, tu fais star, les chéris qui se marient nez, on est, nez, on est six dans Et j'ai rêvé d'un désert, près d'un oasis Où le sable fait complet, où le soleil un l'artiste Salam, salam, salam. Allez chante avec nous Salam salam Répète après nous salam, salam. Allez chante avec moi salam, salam. Bienvenue au reggae Set Scarf Vous êtes fatigué Vous êtes fatigué Vous êtes fatigué vous êtes fatigué Vous êtes fatigué Je vais garder un sourire, à vie, sincèrement Voilà, s'il te plaît S'il te s'il te plaît Vu que je sais que tout le monde fait ça Là, je vais rentrer dans ma petite ville de pêcheurs Ma petite ville de paysans Et je vais dire, regarde c'est quoi le reggae Regarde juste c'est quoi, je vous voir toutes Toutes les mains en l'air Regarde c'est quoi All <laughs> Ceux qui patiente, malade, non, on est triste et conscient Nos filles ne sont pas des filles, même si on se rapproche d'Odiara J'ai peur du prophète, j'en ferai pas un titre La religion c'est dans le cœur dans un clip vite On s'empare de la litre à ton On voit moins les demi-potions les rix Avery même si tu vas franco Il vient encore la mentalité du cyber Django Vous étiez un petit peu en, en repos je me dis, tiens, tout revient, qu'est-ce qui se passe Et, et comme j'ai très mauvais esprit, je me dis, bon peut-être qu'ils ont besoin d'assurer leur retraite, ils vont nous faire un album, etc. Exactement. Et j'avoue qu'au début, je me disais, à quoi il sert cet album Puis après, évidemment, je l'écoute. Et là, je prends une grosse claque. Et ça, ce n'est pas, pas du, du compliment parce que je vous ai en face. Je prends une grosse claque, j'écoute le truc, et là, les, comme on dit en français, les yeux m'entendent ou les bras tombent, et je me défonce cet album. Et il y a une question que je me suis posée, cet album il est furieusement dansant. Est-ce que vous allez souvent dans les clubs Parce qu'il y, y a au moins que tout ça morceaux, c'est des bons clubs de nightclub quoi. Oui, Qui ne danseraient pas là-dessus, je ne vois pas. Des là, fois, oui, dans les clubs, tu vois, comme là, si la fait de tournée, euh, juste pour le mois d'août, là, et puis ça reprend. Mais on va dans les clubs, et puis on a envie aussi de rencontrer des gens, je ne parle pas de mon âge, mais on de bien danser. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'il euh, y a un langage vraiment universel qui se passe. Et on n'a jamais voulu arrêter. Et chaque fois qu'on veut s'arrêter, comme il dit, tu vois le public, tu vois la foule, tu dis « Mais mince, je donc Dans cet album, outre euh, les messages ils son, le son est très, je trouve très sec, il est beaucoup moins produits que pouvaient l'être les albums des années 80-90, on, on avait tendance à en rajouter sur les albums de World Music, puis il y en avait puis il y avait de couches, puis c'était bien. Celui-là, il est sec, il va à l'os, il n'y a que le nécessaire. Mais alors, quel nécessaire Mais c'est pas seulement ça, mais si vous écoutez, nous, au début, hein, des enregistrements qu'on a fait au début de Touré-Couba, les sons sont aussi actuels à présent. Bien qu'il y a la technologie et tout, les premiers sons de Touré Kunda sont encore là. Tu, compares, tu peux le comparer avec les nouveaux sons. Mais, et puis ce qui est important, c'est la vie, c'est la, la musique. Excusez-moi, je perds un peu de philo. le filon. Le filon, c'est qu'en en fait, nous avons... Quand nous sommes revenus après avoir abandonné, et après, après avoir envie de revenir, on n'a pas cherché à avoir des sons. À chercher à faire de la musique. Ça c'est très simple. Et le piège dans lequel nous tous nous tombons, c'est quand on dit allez voir Paul, c'est un bon producteur, allez voir Jean, c'est lui qui a fait ci, qui a fait ça. Mais tout ça c'est du pipeau. La vérité, c'est que tu as envie de chanter avec ta guitare, de taper dans les tables. C'est ça qu'il faut faire. Et quand vous faites ça, vous faites le même disque que nous. Si vous savez pourquoi? Attendez, attendez, attendez. Ne manquez pas et que vous ne savez pas ce que je vais dire. On veut chanter avec nous. Voulez-vous chanter avec nous? Alors, pour ça, on se casse. Comment on va faire? joue et je nous et vous, on est un Ça vous va just like the barrier's <laughs> focus, the forces, the we're doing with the two women than the ominous omens are voting, the more than man the samples, trying to hike to the ground, you'll the tanks, you'll take for the crates and the men the tanks, the just going to break, so we just go and make the days of old, in the snowstorm. Hard time to go in cause Giving it all Tryna to call it Barrage your bass Yeah, salute your boss Say I'm cast I think I've got half Bigger than them bars Just still need no know what? Back in the day tryna to reach No turn fast pace Place in the face Better times and all over the place But these times I'm sick to take Time to sit To another long pace Back in the day Dark the time I'm gonna trace Please We're to the home And call We've been a little way Come I it Don't go in it don't know in in in get it, in in